Mais un peu, hey God, Blackfish, Godo, fatigué, hey Maria Yango, oh, wow, fatigué, fatigué, mais un peu, ah, fatigué, fatigué, mais un peu, ah, et qu'elle est moi, paniqué panique, hum, veut un peu, mais <coughs> je veut pas <coughs> tomber, c'est Fatigué, fatigué, mais un peu. Fatigué, fatigué, mais un peu. Mm. Dès qu'elle est caté, moi, paniquée. Eh, il veut un peu. Mais il veut pas t'embrasser. Moi, mm. fatigué, fatigué souvent des bébés. Quel est les de mon, elle mm. moi, elle m'appelle bébé. La petite m'a dit bébé, viens la paix. Mm. Il savait pas c'est quoi, Jassé était sopé. Blou Blou. Elle veut partir à Yango, et eh, vent son polo. Elle me vend un chepo il te fait du eh, Eh, Et, eh, et, et, t'as pas arrivé, ou, si t'es un go livreuse, faut dire dans ma société, Glovo. Fatigué, Glovo. Fatigué, Glovo. Et, eh, eh t'as pas arrivé, ou, si t'es un go livreuse, faut dire dans ma société, ouh fatigué, fatigué, un peu Ah, fatigué, fatigué, un peu Ah. C'est qu'elle est gars, moi gars, mais veut veut un peu, mais il veut pas tomber fatigué, moi, mais un peu. Oh, fatigué, fatigué, mais un peu. Ah. Hein, hein, hein, hein.